Pas plus loin. C'est un piège. Il est plus qu'à Il est de la pliure pique Quoi que ce soit, cette présence se joue de vous. plus loin. Une activité a été enregistrée entre Minaka et vous. Vous avez été attiré sous la pliure puis contournée. Toi, toi, toi, présente de vous de <t 'en> <t 'en>